Nous allons maintenant vous montrer comment naviguer dans les différents écrans de ma médiathèque en utilisant le menu qui se trouve en haut à gauche de votre fenêtre. La première icône, accueil, vous servira à toujours revenir à l'accueil de ma médiathèque. La deuxième icône, favoris, vous permettra d'accéder à la liste des favoris que vous aurez sélectionnés pendant votre usage de ma médiathèque. Pour l'instant, cette liste est vide. Nous vous montrerons plus tard comment ajouter et enlever des favoris. La troisième icône vous servira à afficher ou masquer le menu qui se trouve à gauche de l'écran, vous permettant de donner plus ou moins d'importance à l'affichage des ressources que vous pourrez avoir pendant votre utilisation de ma médiathèque. La quatrième icône, « Configuration », vous permettra de configurer l'affichage des différentes ressources. Et enfin, la cinquième icône, « Carte des ressources », vous permettra de voir à l'écran la localisation de différentes ressources quand cela s'avère pertinent par rapport à l'établissement où vous vous trouvez.